Des visiteurs. C'est le moment des déclarations en député. Le député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. J'ai grand honneur de célébrer l'école Prince de Galles de Leeds, de Brockville qui marque son 125e anniversaire samedi. C'était à l'automne de 1890 quand 120 élèves, quatre enseignants et un directeur ont passé par les portes. Ils sont venus de ce qui était l'école Westward, mais pendant deux guerres mondiales l'école a continué pendant la grande dépression et 22 premiers ministres. Les temps ont changé quand les élèves allaient à des becos où ils mettaient du charbon dans le sous sol Ils ont appris sur euh, la lumière au gaz des, euh, des, euh, jusqu'en 1910. Le manque d'argent et tout autre problème ont mené à ce qu'il y ait peu de modernisation. À la mi Au à, à la milieu de 1950, on allait fermer l'école, mais cependant, avec l'expansion de la population, on a continué. Il a un constant engagement des enseignants et du personnel soutien de donner aux élèves un foyer et aussi où ils puissent s'éduquer pour avoir un meilleur avenir. L'école du Prince-Édouard de Galles, les proches euh, de ma famille, les... Euh, euh, les jumeaux Alex et Jordan avec Meg ont commencé la garderie là et je félicite à l'école, aux parents, aux enseignants et aux élèves une bonne anniversaire. Le député de Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Je vais exprimer mes préoccupations quant au changement fait à la formation du Trillium de l'Ontario. Il y a du personnel qui sont impliqués et les projets qui ont été approuvés suite aux besoins de la collectivité. Dans ma circonscription, des subventions ont été données pour euh, des machines pour la glace à des clubs de curling et aussi des rénovations d'accessibilité à la Légion. Malheureusement, cette implication communautaire arrive à la fin. L'Agence a arrêté le programme de 25 millions de dollars à la fin mars et on va réduire le nombre de régions de 16 à 5 tout le nord de l'Ontario sera dans une seule région en dépit des différences de population géographique, culturelle et économique. Et donc, ça va mettre au désavantage le lien aux bénévoles et mettre au désavantage des petites collectivités. Donc, on rationalise, on centralise et ce qui se passe, c'est qu'il y a des réductions et des choses disparaissent. Le ministre de la Culture et du Tourisme a la possibilité d'arrêter cela et je pense qu'il devrait le faire. Les gens dans le Nord n'ont Devrait être traité de façon équitable par son gouvernement et ses agences. Merci d'autres déclarations de députés, la députée de Scarborough-Agencourt. Merci. Cette semaine, c'est la semaine nationale de, des, des services infirmiers. Et, et le thème, c'est les infirmières toujours avec vous. Parce qu'elles aident dans les situations de problèmes. Les infirmières sont et infirmiers sont des professionnels qui sont bien formés, qui défendent les gens et qui jouent un rôle clé dans le système de santé. De la reconnaissance du, du groupe professionnel qui est tenu comme le plus responsable. Les infirmières et infirmiers ont beaucoup de connaissances et notre gouvernement élargit le champ d'application de la profession ce qui va améliorer l'embauche d'infirmières l'année dernière. Pendant cette semaine, j'aimerais reconnaître tous les infirmiers et euh, infirmières, en particulier Kelly Brockton, infirmière autorisée à l'hôpital de Scarborough, qui a gagné le prix de 2016 sur la touche humaine, Betty Wood Lawrence, une infirmière de santé publique qui a fait la promotion de la santé dans les écoles. Et... Euh, et aussi euh, le service euh, qui est donné à une clinique. En tant qu'ancienne euh, euh, infirmière de santé publique, je suis très fier de dire que je suis une infirmière d'abord, une élue par la suite, et je veux que l'Ontario et les euh, malades en l'Ontario restent en bonne euh, situation. Et donc, on va avoir euh, parlé ce vendredi à Toronto dans les événements à la Journée internationale de l'infirmière. Merci samedi, j'ai hâte d'aider... Les jardiniers euh, du North Bay qui vont célébrer euh, le 70e anniversaire euh, du jardin des tulipes de l'amitié néerlandaise au Canada-néerlandaise. Et euh, ces jardiniers ont été euh, un, un entre 400 demandeurs au Conseil des jardins canadiens et qui ont été choisis. Harriet Malik a dirigé ce groupe et la cérémonie va raconter l'histoire de l'amitié entre le Canada et les Pays-Bas qui a été solidifiée euh, au printemps de 1946 quand 100 000 tulipes ont fleuri à Ottawa. Ces tulipes ont été envoyées aux Canadiens comme symbole d'appréciation pour le rôle que les soldats canadiens ont joué dans la libération des Pays-Bas et l'hospitalité que le Canada a donné à la famille royale néerlandaise à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est un cadeau en perpétuité. Le Canada continue à recevoir 20 000 boules de tulipes à chaque automne et des centaines de personnes, des milliers de personnes plutôt, à ottawa voice pendant le Festival des tulipes. Et félicitations aux bénévoles euh, des jardiniers d'héritage de, de North Bay de leur engagement. Merci. Déclaration de député, la députée de Kitchen Waterloo. J'ai un privilège de parler des besoins des enfants ayant des besoins spécialisés qui n'ont pas des besoins. Le défenseur de, à l'enfance et à la jeunesse a dit, a publié un rapport. Quelque chose à dire. C'est un rapport que tout député doit lire. Le rapport a pris deux jours à fonctionner et on met les jeunes handicapés au. au aucun, il a eu 160. 10 présentations des gens qui ont des euh, obstacles et dans sa, sa conférence de presse à Queens Park quant à la thérapie pour l'autisme, c'est tout un jeu. Ça peut, on donne 8 000 dollars mais pour rien. Ne prétendons qu'on aide les enfants. Si on voulait donner aux enfants ce qu'ils ont besoin, l'aide, on regarderait le système scolaire. Où est le partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse? jeunesse. Qu'est-ce qu'on s'attend à ce que ces parents fassent? Ils appuient les enfants et donc l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a raison. Et Il faut remercier les parents des douzaines sont venus dans mon bureau. Un parent a dit, à la ministre veut l'écouter. Comment elle va écouter ces enfants auxquels on ne donne pas de la thérapie ICI qui ne vont jamais parler? Ce gouvernement n'a pas décidé d'écouter les enfants souffrant d'autisme et leurs parents. Le rapport du, de l'intervenant provincial donne une voix à ses enfants et on les remercie. Déclaration du de député d'Ottawa de Sud. Monsieur le Président, dans ces, cette journée 1967, le, le docteur Albert Keon a vu sa vision devenir une réalité. L'université d'Ottawa célèbre son 40e anniversaire comme centre mondial de santé cardiaque, ce qui a un, un, un impact à l'échelle mondiale L'Institut du Cœur a aussi le programme le plus important de prévention et de réadaptation de, pour la médecine cardiaque. On donne des services critiques aux familles d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario. Et c'est une base personnelle. Ma mère Mary et mon beau-père Laure ont reçu des soins qui l'ont sauvé la vie à l'Institut du Cœur et ils ont pu passer du temps avec leurs petits-enfants. Et c'est l'expérience de beaucoup de familles dans l'Est de l'Ontario. C'est pourquoi la province investit dans un nouveau institut qui est sous construction. Docteur Keon, merci pour votre vision, ingéniosité et votre loyauté. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible sans vous. Au, au Docteur Terry Messon et à votre équipe de professionnels de santé, de médecins, d'infirmières, merci de prendre soin des gens qui sont dans notre cœur. Et en particulier, merci à tous les bénévoles qui ont aidé à bâtir l'Institut du cœur de l'Université d'Ottawa. On a hâte d'avoir un nouveau Institut, un nouvel institut en 2018. Merci, le député de Prince Edward de Hastings. Merci, M. le Président. Belleville a accueilli le monde, mais c'était très proche du Canada. Le euh, championnat du Canada pour euh, le ballon, euh, le championnat, c'était euh, la, la finale était entre le Canada et l'Allemagne euh, pour les femmes. White Trace et Rosie Ouellet ont des centaines qui ont établi ce tournoi qui a montré le meilleur de la ville de Belleville et d'un sport qui est assez nouveau ici en Amérique du Nord, ce Floor bowl, et c'était tout un succès. Donc, on a ce jeu, jeu de balle au sol a attiré 15 800 personnes qui ont acheté un billet pour les 33 matchs et on a un record où euh, 3 151 personnes étaient pour le premier jeu entre le Canada et le Japon. Ça a pris trois ans de travail par les bénévoles. On veut remercier beaucoup de gens de euh, qui euh, l'équipe du Canada est arrivée au jeu dans le. Euh, du pour l'or dans le groupe B. Ils ont eu deux buts et le toit était sauté presque mais, et les Allemands ont eu un but et ça manquait seulement 37 minutes dans le jeu. C'était beaucoup d'enthousiasme dans la salle et c'était incroyable pour la ville de Belleville quand ils ont le monde. Bon travail à tout le monde. Merci. Excellent travail. Vous aurez dû annoncer des jeux. Déclaration de député, le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Euh, C'est difficile à suivre. Euh, je, samedi dernier, j'étais très content d'être au festival, an, festival annuel euh, de euh, du sirop d'érable à À Chaque année, le premier samedi de mai, des centaines de personnes viennent dans la grande région de Toronto, à Beaumontville, à ce Maple Fest, le festival de l'érable. Et des gens viennent pour vendre du produit, des sirops d'érable, euh, aussi bien que des beignes de d'érables et euh, de confiture et autres choses. J'étais très content d'entendre de, la rétroaction positive que mon bureau et notre gouvernement fait dans la circonscription de Durham. Bien sûr, j'étais content d'écouter de la rétroaction et l'opinion de beaucoup de résidents locaux. Je vais prendre ce moment pour remercier tous les bénévoles et les détaillants locaux qui sont s'assurés que le festival de l'érable a été un succès et j'ai hâte de voir l'événement de l'année prochaine. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés d'Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Lundi, à l'hôpital Mount Sana et pas loin de nous, je suis très fier de faire partie d'un sommet sur la perte de petits-enfants et pendant la... Des, des, pendant la grossesse, il y aura des scientifiques, des infirmières, des praticiennes, des mères des, qui ont perdu des enfants, aussi des chercheurs qui viendront du Québec, du Royaume-Uni, des États-Unis, vont trouver pourquoi à chaque année... Euh, plus de 30 000 euh, mères 30 000 femmes ontariennes perdent leur bébé suite à une fausse couche ou aussi à une mort euh, dans la, pour les nouveau nés et, et ce qu'on peut faire pour empêcher cette perte. J'espère que de ce sommet, on va avoir un meilleur soin de santé pour ces femmes qui souffrent cette perte tragique psychologiquement et physiquement, sans aucune aide. Et beaucoup de ces femmes sont forcées à revenir au, rentrer au travail une semaine après avoir perdu leur enfant. C'est pas la bonne chose. Il faut les défendre et veiller à leurs droits pour qu'ils reçoivent des soins compassionnés dans cette province. J'ai hâte d'aller à ce sommet, qu'il y ait beaucoup de succès lundi à l'hôpital Mount Sinai. Merci. Je remercie tous les députés. C'est le moment